Je suis Thomas Solignac, je suis le CEO et cofondateur de la société Golem.i, voilà, que je dirige maintenant depuis, depuis 2016, qui s'est créée à, à la suite de quatre années de recherche et développement euh, sur le sujet de l'intelligence artificielle appliquée à la lecture automatique de texte. Je viens d'abord de la programmation, et j'ai fait en parallèle une fac de philo à Nanterre en l'occurrence. Quand on construit de l'IA, ça nous aide beaucoup de se poser la question, mais en fait, l'intelligence, comment c'est construit On est profondément inspiré, par les théories linguistiques de Chomsky sur la manière dont notre IA analyse du langage et ce euh, avec la même mécanique quelle que soit la langue. Qui est aussi tout simplement le fait que l'IA euh, ça impacte beaucoup la société. À un moment donné, ça modifie la manière dont on pense le travail, ça a un impact sur la manière dont on pense le rapport aux outils. Il faut penser ces modifications-là, il faut penser ces changements, il faut leur donner un cadre, une réflexion, une discussion, un dialogue pour effectivement être capable de les apprécier et aussi pour être capable de mettre la technique, non pas juste au service de la performance, mais pour le bien commun en fait. Alors j'en suis venu à travailler plus spécifiquement sur la question du, du langage en, en IA, ce qu'on appelle le traitement du langage naturel, tout simplement parce que je trouvais que c'était l'endroit où se mélangeaient le mieux en fait, les sciences humaines et la technique. Et quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je me suis rendu compte que, si on s'intéresse un petit peu à la SF, les mondes du futur semblent être tous dotés de machines qui, qui nous comprennent qui pourtant n'était pas encore disponible euh, sur le marché. On s'est rendu compte qu'en fait, le, le vocal c'était intéressant, mais qu'il y avait déjà énormément de choses à faire sur tout ce qui est purement textuel. Donc en particulier, deux sources d'information dans les entreprises, le document et l'email. C'est tellement massif que globalement, euh, avec, euh, avec en plus euh, la phase de digitalisation des entreprises qu'on qu de, qu est en train de vivre, hein, qui même si euh, en grande partie elle est derrière nous, elle, elle est en train de passer dans une deuxième phase en fait, qui est celle de l'IA, bah, on se retrouve avec plein de données numérisées, de données qui sont accessibles et qui ont une particularité, c'est que puisque c'est du texte, c'est aussi ce qu'on appelle de l'information non structurée. Vous ne pouvez pas par exemple naturellement comme ça facilement euh, créer une réponse automatique à un email. Aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle, on peut faire ça. On peut avoir une IA qui euh, reçoit un email, qui le lit, qui comprend de quoi ça parle qui catégorise ces sujets qui sont évoqués, qui extrait les informations importantes, les dates, les lieux, les adresses, les prix, les caractéristiques produits, etc., de telle manière à pouvoir, dans un second temps, fournir une automatisation complète du traitement de la demande. Donc interagir avec un CRM ou avec un écosystème logiciel, proposer un brouillon de réponse, voire même répondre automatiquement, et ce, en plein milieu de la nuit, en, en l'espace d'une minute. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas seulement sur de l'automatisation, c'est souvent comme ça qu'on pense à l'IA, mais, mais euh, c'est insuffisant. Euh, on pense aussi au fait qu'on peut se permettre de lui donner des processus de relation client qui sont plus personnalisés, qui sont plus pointus, qui sont plus complexes que ce qu'on pourrait euh, rationnellement donner euh, à une équipe avec des taux de turnover qui sont ceux d'une personne et le temps de formation qu'il faut. Par exemple, avec la société NJ, on leur a mis à disposition Golem.i pour traiter automatiquement les appels d'offres dans le domaine donc de l'énergie. Un appel d'offres, il y a un enjeu sur le fait de répondre assez rapidement d'une part, il y a aussi un enjeu sur la capacité à trier ces appels d'offres, c'est-à-dire à trouver ceux qui nous intéressent vis-à-vis d'une stratégie économique et aussi effectivement, par exemple, à mettre de côté ceux auxquels on ne peut pas répondre ou qui ne nous intéressent pas. Les 30 à 70 questions qu'on se pose sur le document vont apparaître comme une liste en fait, dès lors que le document est lu par la machine vous venez de recevoir les 10 nouveaux appels d'offres qui sont apparus ce matin, vous les mettez sur la plateforme, la plateforme mouline, vous attendez à peu près deux minutes, et à partir de là, vous recevez en fait une espèce de grille de lecture de toutes les questions que vous vous posez sur ces appels d'offres. Donc par exemple, vous avez est-ce qu'ils sont conformes vis-à-vis -vis de, vis -vis de vos attentes, la date limite de réponse, le budget, etc. Et vous allez non seulement pouvoir éliminer très vite ceux qui ne sont pas conformes vis-à-vis -vis des caractéristiques techniques, administratives ou légales qui sont indispensables, mais vous allez aussi pouvoir, avec une vue d'aigle, prioriser ceux qui sont les plus intéressants pour vous, par exemple les budgets les plus importants ou les dates limites de réponse qui sont les plus proches. Dans le cas d'ENGIE, ce qui est intéressant, c'est qu'en moyenne, ils ont réduit leur temps de lecture d'un appel d'offres de 75%, mais aussi ça leur a permis d'intégrer toute cette data structurée qui sort des appels d'offres dans tous les process de data analyse de l'entreprise, que ce soit voilà, du prédictif, de la BI, de l'analytique, etc. On a une brique technologique qui est capable de transformer n'importe quel type de document en texte, une fois qu'on a ce texte pur, on va faire ce qu'on appelle une analyse sémantique. Le cœur de la difficulté de l'IA est à cet endroit-là. Il s'agit effectivement d'avoir du texte qui va être catégorisé. Donc par exemple, si vous avez dans le texte des ambivalences, des ambiguïtés, des mots qui veulent qui peuvent vouloir dire plusieurs choses. C'est à cet endroit-là que les ambiguïtés vont être résolues. C'est ce qui fait par exemple que le mot orange va vouloir désigner tantôt la couleur, tantôt la ville, tantôt l'entreprise. Euh, cette désambiguïsation, elle va être faite à cet endroit-là. Ça va donner lieu à des catégories à des informations extraites de manière très précise. Dans un troisième temps, on va euh, le synthétiser. C'est-à-dire qu'on va transformer en fait de l'information qui est un peu trop fine. On va la regrouper de telle manière à répondre à des questions qui sont des questions qu'on se pose tous les jours dans le business. Donc en fait, on transforme l'analyse sémantique en data actionnable voilà donc actionnable ça veut dire que immédiatement on va voir euh, par exemple quel est le montant du budget par exemple ou encore euh, quel est l'ensemble des caractéristiques techniques nécessaires pour ce, cet appel d'offres et quand on va voir ça immédiatement compilé de la bonne manière en fait ça va faire un, un rapport qui vous permet d'avoir la réponse vraiment immédiate et prendre une décision immédiatement et donc c'est cette troisième phase effectivement qui transforme de la donnée massive sémantique en une information métier spécifique et euh, on, on peut dire quelque part qu'il y a une quatrième étape qui est simplement la restitution sur l'interface. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, les métiers, ils ont accès à une, une interface assez simple sur laquelle, en fait, il n'y a, a pas beaucoup d'écran. Hein. C'est juste, je drag and drop, ça mouline et puis je vois la restitution et éventuellement, je peux, je peux faire un export. Voilà. C'est rendre disponible aux métiers euh, l'information qui est aussi accessible par API, bien sûr, ce qui permet de, de, de faire des traitements automatisés, que ce soit en entrée ou en sortie. Le Natural Language Understanding, qu on, qu on a, dont on a l'acronyme NLU hein, le plus souvent, euh, c'est une sous-partie du, du traitement du langage en IA qui a pour spécificité le fait de catégoriser du texte. Donc euh, on, on peut faire plein de choses avec le texte en IA. Hein. Par exemple, on peut le traduire, on peut, on, peut, on peut reconnaître de la voix, on peut synthétiser de la voix. Le NLU, ce n'est pas ça. Le NLU, c'est spécifiquement transformer du texte en information structurée de manière suffisamment claire et univoque pour qu'effectivement euh, on puisse l'automatiser. Donc pour le dire de manière un peu plus technique euh, pour ceux pour qui ça fait sens, on transforme du texte en JSON et, euh, et ce JSON évidemment donne lieu à des scénarios d'automatisation. Il faut savoir que depuis 10 ans, à peu près, la forme d'IA qui est la plus répandue, c'est le deep learning, qui est une forme d'IA qui, qui a plein d'avantages, mais qui porte aussi en elle une problématique d'explicabilité, de, ce qui veut dire que quand on a un résultat, il n'est pas toujours évident de savoir pourquoi et comment. Chez Golem.ie, on, on a pris un parti qui est assez particulier, qui est celui de faire plutôt de la modélisation du raisonnement et de la modélisation du langage. Quand l'IA travaille, elle ne le fait pas à partir d'une reproduction statistique de, de schéma qu'elle a vu. Donc, par exemple, on, on ne tague pas. On ne va pas labelliser du texte, jamais. Elle a une connaissance innée du langage qui est inspirée de Chomsky entre autres, mais globalement de la linguistique. Et donc quand l'IA va travailler, non seulement elle va fournir un résultat, mais en plus elle va fournir une explication sur la manière dont elle est parvenue à ce résultat et ça va permettre, effectivement, assez facilement d'avoir de la rétroaction. L'imperfection de l'IA, le fait qu'elle ait des choses qu'elle ne puisse pas faire à 100%, ça va être traité à l'échelle du projet. Ça veut dire qu'on va avoir une montée en puissance de l'IA jusqu'au moment où on est satisfait. Et en fait, on sait qu'on va avoir un taux de fiabilité, mettons, qui, qui va atteindre un certain niveau. Ce qui est important, c'est qu'on est systématiquement sur des taux de fiabilité qui sont supérieurs à ce que fait quelqu'un manuellement en moyenne. Donc on sait qu'on va avoir un taux d'échec, mais il va être globalement plus faible. Dès lors qu'on est sur un traitement Automatique qui est plus fiable qu'un traitement manuel, même s'il n'est pas parfait, euh, c'est pas grave parce qu'on ne fait qu'augmenter la fiabilité des traitements. Euh, je pense qu'on est dans une phase de grande popularisation de l'IA, dans laquelle en même temps on est un peu à cheval entre euh, un besoin de pédagogie, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas encore bien parfaitement ce que ça veut dire l'IA. Je pense qu'il y a une réclamation de la part de tous les acteurs pour euh, avoir une compréhension qui soit claire, sans bullshit. Donc le, le futur de l'IA, il va passer par de la créativité. Euh, on a beaucoup, beaucoup fait de deep learning ces dernières années. Euh, on va devoir être un peu créatif, avoir des nouvelles techniques qui émergent, des techniques plus solides, plus transparentes, plus écologiques aussi. L'écologie devient un sujet absolument fondamental et prioritaire. On ne veut pas pouvoir répondre à tous ces sujets avec les mêmes modes de fonctionnement qu'on avait avant. Et donc l'IA est un formidable levier pour réorganiser le travail, pour penser l'organisation du travail différemment et en fait pour faire beaucoup plus avec avec les ressources qu'on a aujourd'hui. Et ça va aussi avoir un impact hyper intéressant, c'est que pour tous les collaborateurs, on va passer un peu moins de temps sur l'exécution pure et beaucoup plus de temps sur le désir, sur le pourquoi, sur la, la raison pour laquelle on fait les choses. Voilà. Et donc il y a un rôle à jouer dans ce que va vouloir dire le travail dans les prochaines années.